Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 199 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, j'aimerais te demander pardon. Pardon parce que pendant des années et des années et des années, je t'ai dit certaines choses qui, allez, au pire étaient injustes, au mieux étaient incomplètes. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait avec malveillance. Je l'ai fait avec une grande naïveté parce que je pensais que c'était euh, comme ça qu'il fallait faire. Si tu as écouté les derniers épisodes de podcast, tu me suis depuis des années. En réalité, ce pas des mauvais conseils. Mais ce sont des conseils qui ne t'amènent pas à ton objectif. Ce sont des conseils qui t'ont peut-être fait avancer, mais pas à la hauteur de ce que tu mérites. Et ces conseils, je vais aller d'une certaine manière, les détruire. Je vais t'en présenter 5 Et l'idée, bah, c'est de te challenger un peu tes pensées. Et euh, c'est un peu compliqué pour moi de dire certaines choses parce que bah, ça va quasi en contradiction avec ce que euh, j'ai enseigné. Euh, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vérité, elle est, euh, j'allais dire, elle est ailleurs, ça c'est le <rire> slogan des X-Files. La vérité, elle n'est pas forcément dans ce que j'ai dit avant ou dans ce que je vais te dire là. Même quand là, je vais te dire, c'est pas vrai, bah, peut-être que c'est vrai, peut-être que dans six mois, un an, euh, je vais te redire. Mais en fait, si, si, c'est vrai en fait ce que je t'avais dit. Ce que j'aimerais te sensibiliser, là où j'aimerais te sensibiliser, c'est que plutôt que de chercher le vrai, le faux, les bons conseils... Je t'invite à réfléchir, à avoir un niveau de réflexion élevé, d'exigence dans ce que tu entends de manière élevée. Attention, quand je dis ça, tout de suite, je sais que certaines personnes peuvent penser « Bon, il bah, faut que je réfléchisse à fond avant de passer à l'action. » Non, justement, je ne pourrais pas te dire tout ce que je te dis si je n'étais pas passé à l'action. Okay ce n'est pas en lisant des livres que je te donne, les conseils que je te donne. D'accord Et euh, ben... On y va Je pense que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et comme chaque fois, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. Mais avant, j'aimerais te faire une invitation. Cette invitation, si tu me suis depuis des années, il faut absolument que tu la suives. Parce que ça veut dire que tu es quelqu'un de motivé, qui veut progresser, qui veut en savoir plus, qui veut côtoyer euh, des gens qui euh, te tirent par le haut, tu veux avoir une communauté. Et tout ça, je te l'offre dans le cadre du sommet virtuel Solopreneur 2020. Va sur le lien en description ou directement sur svs2020.com. Svs2020.com. Inscris-toi maintenant pour ne pas louper cet événement que j'organise qu'une fois par an. Euh, je t'en parle un peu plus après. Okay Alors, c'est quoi ces cinq vérités que je t'ai donné, ces cinq conseils que tu n'aurais pas dû totalement écouter euh, déjà, est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat ah, On commence fort. Hein. Est-ce que vraiment toi là, qui m'écoutes, si tu ne gagnes pas encore suffisamment pour en vivre, est-ce que tu peux réussir dans le business Et euh, ça fait des années que je débat avec moi-même, que j'en discute. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Que non tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et en même temps, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Et en même temps, tout le monde n'est pas fait pour être au foyer. Et il y a des gens, je pense, qui ne sont pas faits entre guillemets, parce que c'est mon avis, hein, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des gens qui sont faits ni pour l'entrepreneur, hein, ni pour le salariat, ni pour être à la maison, ni pour être au chômage. Mais du coup, ça, ça veut dire quoi Ça nous avance à rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous certains potentiels, des aptitudes, des compétences qui nous orientent plus vers un schéma de vie qu'un autre. Mais ce schéma de vie, tu peux le transformer. C'est-à-dire que si toi, tu viens là devant moi, franchement, je pense qu'en un quart d'heure de discussion avec toi, je peux savoir dans quelle catégorie tu rentres. Maintenant, si tu me dis, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vois que tu n'as pas le profil et que tu veux vivre de l'entrepreneuriat dans les 3 mois, six mois, je vais te dire, tu vas te planter. Grave, parce que tu n'as pas la maturité pour. Mais la maturité, ça s'acquiert avec le temps. Donc, si quelqu'un qui, selon moi, a le profil plutôt salarié, mais... Et pas profil entrepreneur, mais qu'il est prêt à se battre, à passer 5 ans, 10 ans, 20 ans à travailler son état d'esprit, ses compétences, bien s'entourer, même avec un profil de salarié, tu peux devenir entrepreneur. Et j'aimerais ajouter cette, euh, cette précision, parce qu'avant, j'avais tendance à dire tout le monde peut réussir, créer du contenu, partager votre passion. Maintenant, en réalité, je peux quand même dire que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat au moins autant qu'il réussit dans le salariat. Parce que certaines personnes n'ont pas les aptitudes, parce qu'ils ont vécu des expériences de vie qui les empêchent de devenir des entrepreneurs facilement. Mais même pour être en salarié, en fait, c'est difficile. Et du coup, bah, si tu te bats, si tu travailles sur toi, tu peux réussir. Dans l'un comme dans l'autre. Par contre, il va falloir persévérer et travailler très, très, très, très dur. C'est comme moi, si tu m'envoies dans le monde du salariat, il va falloir que je sois très, très résilient pour, euh, pour tenir le bout. Donc, tu sais quoi Je ne vais, je vais pas juste m'arrêter là. Ça veut dire quoi être fait pour l'entrepreneuriat Je vais te donner. Dans le guide du blogueur, j'ai fait une liste. ok Je ne vais pas la ressortir euh, euh, complètement. Mais je vais te donner quelques qualités qui selon moi fait que l'entrepreneuriat sera beaucoup plus facile si toi tu y vas. Okay L'une des premières qualités, c'est, euh... c'est pas par ordre, hein, croissant. D'ailleurs, je suis en pure improvisation là. <rire> euh... La créativité, si tu es quelqu'un hyper créatif et que dans ton boulot de salarié, tu ne peux pas employer cette créativité, c'est hyper frustrant. Tu seras difficilement heureux. Quelqu'un de travailleur, de bosseur. Tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas bosseur. Okay pour démarrer ton business, il va falloir que tu travailles beaucoup, beaucoup d'heures. Et après, tu pourras prendre un rythme de croisière. Mais au début, il va falloir que tu travailles beaucoup. Il faut que tu aies une, une certaine compétence sociale. Parce que pour réussir dans le business, et c'est un des points que je vais traiter bah juste après, Tiens, euh, il faut bien t'entourer. Donc, si tu es plutôt à l'aise pour sociabiliser, ça va grandement t'aider. Pour moi, il y a une grande qualité, c'est la capacité de s'introspecter, de savoir tes qualités et tes défauts, de se remettre en question. Ça, c'est aussi une grande qualité. Une autre aptitude, plus qu'une qualité, euh, c'est une certaine confiance en soi. Okay. Ça, c'est hyper important. Et puis, une qualité aussi, c'est l'ambition. Moi, pendant longtemps, j'ai manqué d'ambition et ça m'a empêché de croître. J'ai mis 10 ans à avoir un business à 6 chiffres. Maintenant que j'y pense, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. J'en suis fier parce que euh, voilà, j'ai fait 130 000 l'année dernière et c'est euh, une belle progression par rapport à l'année précédente. Mais si je prends du recul, 130 000 en 10 ans, c'est très très long en fait. D'accord donc voilà quelques pistes de réflexion. Mais surtout, j'aimerais pas te décourager. Personne ne devrait te dire tu es fait pour l'un ou pour l'autre. Par contre, tu peut-être plus tu un profil plus salarié ou plus entrepreneur. Et donc si tu veux changer de case, tu as intérêt à bosser dur. Si tu as plus un profil salarié et que tu veux être entrepreneur, tu as intérêt à bosser dur dur dur dur bosser, t'entourer, te former. Hyper important. Parlons d'entourage, justement. Deuxième point où là aussi, je dois te demander pardon, c'est que je n'ai pas assez insisté sur ça. Tu sais, ma marque même s'appelle Solopreneur. Tu vois déjà un peu le mindset. C'est, euh, ben voilà, on, se, euh, on lance son business tout seul et on reste tout seul. Et puis, euh, on network un peu, on a quelques partenaires et puis c'est tout quoi. Et peut-être que tu as ça en tête. « Oh, quelques partenaires par-ci, par-là, quelques prestataires comme ça, par-ci, par-là, et puis c'est top. » Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un carnet d'adresses énorme. Donc, je vais insister grandement. Si tu n'es pas bien entouré, tu ne vas pas réussir. Si tu veux vraiment vivre de ton business de manière légale et éthique, sans prendre des raccourcis euh, bizarres, tu as besoin d'être entouré. Comment tu peux t'entourer Il y a différents types d'entourage. Euh, déjà, c'est d'être formellement ou informellement mentoré, coaché, euh, avoir un modèle, de travailler en tant que freelance pour certains entrepreneurs. Moi, avant de travailler pour Yann Darwin et Alexandre Ross, j'avais... Alors si, j'avais moi aussi mon responsable marketing quand je travaillais dans une ONG, mais... Quand tu n'as pas quelqu'un entre guillemets au-dessus de toi, c'est dur de t'inspirer. Bien sûr, je regarde des vidéos YouTube, j'ai des podcasts, tout ça, mais ce n'est pas la même chose. C'est des gens que tu entends de loin, qui ont euh, du contenu, ce n'est pas personnel, il n'y a pas d'interaction avec toi. Mais si tu veux vraiment progresser, surtout si euh, j'ai envie de dire que tu es jeune et que tu manques d'expérience, va travailler avec des gens. Va travailler avec des gens. Actuellement, j'ai deux jeunes qui travaillent avec moi. Je, te, je vous salue si euh, vous m'écoutez. Euh, Gotha et Claire, c'est bien fou. Bah, sans prétention, je peux euh, te dire qu'ils apprennent énormément auprès de moi. Que ce qu'ils apprennent avec moi, chaque mois, ça peut leur, pff, ça peut leur prendre 2, 3, 5, 10 fois plus de temps s'ils si apprenaient seuls de leur côté. Parce que moi, en fait, j'ai des systèmes en place, j'ai des trucs, j'ai vécu des trucs, je sais. Et je, et je dis, c'est un raccourci. tu n'as pas besoin d'apprendre par toi-même. Tu vois, c'est comme, je sais pas, les, les multiplications, les de multiplication. Si quelqu'un te donne et te dit, ça se passe comme ça, voilà, apprends les de multiplication et tu pourras multiplier beaucoup de choses plus facilement. Et quelqu'un d'autre qui n'a pas de table de multiplication et qui doit, euh, à chaque fois, 6 fois 6, oh là là, alors 6 fois 2, euh, euh, 12, plus euh, 12, 24, plus... 12. Tu vois, ce n'est pas possible. Donc, deviens freelance Deviens même salarié, comme moi je l'ai été. Apprends auprès de ces gens-là. Après, rejoins des masterminds. Ou crée ton mastermind. Un groupe mastermind, de, des pères, des personnes avec qui tu pourrais passer du temps chaque semaine ou chaque mois minimum. Moi aujourd'hui, je fais partie de trois groupes masterminds. Et ma croissance n'a jamais été aussi forte, mon mental n'a jamais été aussi fort en fait. Parce qu'aujourd'hui, avant, avant, je savais des choses. Aujourd'hui, j'ai la certitude de certaines choses, pas parce que seulement moi, je l'ai appris ou je l'ai vécu, mais parce que je l'ai appris, je l'ai vécu et je le vois dans la vie des gens. Et ça, c'est hyper puissant. Okay je t'en parle souvent que euh, mon état d'esprit a changé quand j'ai commencé à serrer la main d'entrepreneurs de, américains qui, avaient, qui faisaient des millions et qui étaient des gens humbles et des gens bien. Eh ben, j'aurais pas pu... Euh, avoir l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui si euh, je pense que je n'étais pas allé assez, assez mastermind parce que j'avais besoin de rencontrer des vrais gens qui me montraient que les choses étaient possibles, que ce n'était pas de la théorie, ce n'était pas des livres. C'est possible. Avoir une équipe aussi. Alors ça, ça, peut, ça prend un peu de temps, mais... Moi, j'ai commencé à déléguer à des assistants en Afrique assez rapidement et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est devenu super intéressant, comme j'en ai parlé dans euh, l'épisode précédent. Hein. Ouais, c'est ça, 198. Euh, quand j'ai commencé à avoir plusieurs assistants qui s'entraînent entre eux et que j'ai une équipe maintenant, c'est plus un double, c'est un, un sport collectif. Parce que tu les vois interagir, avoir une certaine énergie et ça joue sur toi. Et les clients aussi, des clients de qualité, ça joue sur ton mental. Et enfin, te faire coacher, te faire mentorer. Franchement, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais te dire, tu as besoin d'un coach. Tu as besoin d'un coach. Tu besoin d'un mentor, un coach ou un mentor. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'accompagner semaine après semaine, qui va te poser des questions, qui va te faire réfléchir, qui a une certaine méthodologie qui pourrait euh, plus ou moins t'amener. Un mentor, c'est quelqu'un de payant ou gratuit qui, lui, va vraiment te prendre sous son aile comme si tu étais son enfant professionnel. Okay? Tu as besoin de ça. Moi, j'ai un coach actuellement, j'ai un mentor. Euh, tous les deux seront au sommet virtuel solopreneur. Donc ça, c'est juste euh, euh, trop cool. Mais ça... C'est hyper important que tu aies des gens qui te prennent par la main. Bien sûr, ça coûte de l'argent. Okay je ne vais pas te... Voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus le discours. Lance ton blog, prends ton temps. Non, là, je suis en train de m'imiter. Hein Lance ton blog, euh, crée ta passion, crée des articles. Ça, c'est bien si tu veux un démarrage lent et faire comme moi, attendre 8 ans avant de créer un business rentable. Et franchement, pour certaines personnes, c'est bien. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, d'adolescents qui m'écoutent. C'est hyper bien. Lancez votre compte Instagram, votre blog, et dans 8 ans, quand vous serez adulte, vous aurez votre blog, votre business. C'est juste génial. J'aurais trop aimé faire ça. Mais si tu as 50 ans... Et que tu suis mes conseils d'il y a 100 épisodes et que tu attends 8 ans avant de développer un business rentable, c'est compliqué. Donc, dans la vie, c'est un peu comme ça. As soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Donc, si tu as beaucoup de temps et pas d'argent, vas-y, forme-toi tout seul. Par contre, s'il te plaît, si tu as un peu d'argent et peu de temps, fais-toi accompagner le plus tôt possible. Maintenant, je n'ai pas envie de t'envoyer vers n'importe qui. Je ne pense pas que tous les coachs se valent. Loin de là, <cười> forcément, bah, je ne vais pas te dire de ne pas travailler avec moi quand même. Euh, si tu aimes ce podcast, si tu aimes comment je travaille, bah, je peux que te demander de réfléchir à bosser avec moi. Donc, euh, si, tu veux, si tu veux être coaché par moi, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash aide, solopreneur.fr slash aide, a -E. Tu vas prendre un rendez-vous avec mon équipe de coach qui va t'aider, qui va te faire réfléchir. Et si après, tu veux travailler avec moi, et que tu euh, as, j'allais dire le bon dossier, tu es qualifié pour et que, tu, euh, que ça peut matcher, eh ben, je serais ravi de t'offrir une session de coaching et voir comment on peut travailler ensemble. Mais franchement, euh, si tu veux avoir un business à six chiffres et ne pas attendre cinq ans, euh, c'est maintenant qu'il faut y aller. Fais-toi accompagner. Donc, pardonne-moi, de ne pas avoir insisté assez pour que tu t'entoures. Troisième chose que j'aimerais te dire, bah tiens, j'ai commencé à m'imiter tout à l'heure. Le contenu, c'est bien. ok, Créer du contenu, c'est bien, mais c'est du moyen et long terme. Par exemple, créer un blog. Aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Avant, créer un blog, écrire des articles, être référencé, c'était fun. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence de concurrence, tu peux pas écrire un, tu, peux, tu peux pas écrire un article comme ça et attendre qu'il soit référencé, okay ça prend prendre 10 piges, oublie cette idée-là, okay oublie là. alors tu vas me dire ouais mais du coup le guide du blogueur c'est nul, je l'ai acheté, non non, le guide du blogueur il est très bien, donc c'est mon livre au cas où tu saurais pas, parce qu'en fait il, je l'avais compris déjà en 2017 quand je l'ai écrit, euh, ouais bien plutôt d'ailleurs, euh, Guide du blogueur, je parle du blogging au sens très large qui est création de contenu. C'est bien de créer du contenu, mais ne reste pas bloqué sur la création d'un blog. Okay, Aujourd'hui, ça peut être YouTube, les réseaux sociaux, mais si tu as un blog et un site, c'est quand même mieux. Et le mieux, c'est d'avoir tout du coup. Les médias sociaux aussi, c'est top, mais c'est du moyen et long terme. Tu veux que je te donne la formule pour trouver des clients rapidement et gagner de l'argent rapidement c'est la méthode qui vient du livre Profession Coach que je recommande depuis longtemps. Tu contactes des gens par SMS, téléphone, message, direct, LinkedIn. Mais tu contactes des êtres humains. Tu leur proposes une session d'accompagnement avec toi gratuite de trois quarts d'heure, une heure, une heure, quinze, heure deux heures. Moi, j'ai fait jusqu'à deux heures. Tu offres ça et à la fin, si la personne elle veut travailler avec toi, tu lui proposes ton offre payante de coaching, ta formation, ta prestation de service, ton freelance, ce que tu veux. Mais tu as besoin d'abord de rentrer en relation avec les gens. Donc, prends le raccourci qui est ce qu'on faisait avant qu'Internet existe. Internet, aujourd'hui, c'est une opportunité, mais certains l'utilisent comme prétexte pour s'ajouter des obstacles et faire un tunnel de vente le plus long possible pour ne pas avoir de clients. Ok Va contacter des gens. Va contacter. Là, tout de suite, prends ton smartphone et cherche des gens. Est-ce que, tiens, je sais que tu as des problèmes... Alors, ne le dis pas comme ça. Tiens, euh, je lance une activité pour accompagner les personnes euh, qui veulent être plus en forme et qui veulent perdre du poids. Est-ce que ça peut t'intéresser Voilà, je, je contacte tous les gens de ma liste. Sous-entendu, tu es un peu en surpoids, mais elle prend pas mal. <rire> voilà, j'accompagne les couples, j'accompagne euh, les gens qui manquent de confiance en eux et j'aimerais bien t'offrir une session. Est-ce que ça peut t'aider, tu penses Je serais ravi de le faire. Va contacter les gens le plus rapidement possible. Offre-leur une, une expérience de coaching comme ils le disent dans le livre. Donc profession coach, commande-le. Et puis après, tu vends direct à la fin de la session. Ou tu donnes un deuxième rendez-vous et tu vends après. Donc tout ce qui est web marketing, tout ça, c'est top. Mais commence par ton réseau. Okay? Après, sur les réseaux sociaux, quand, ou sur Internet, sur ton blog, quand tu crées du contenu... En appel à l'action, récupère les emails et offre tout de suite des sessions stratégiques, des expériences de coaching pour pouvoir travailler avec les gens. Tout de suite, leur apporter de la valeur tout de suite. Je préfère que tu passes une heure à deux heures avec une personne, avec un prospect plus ou moins qualifié, que de passer deux heures à créer du contenu YouTube si ta priorité, c'est de gagner de l'argent dans les deux, trois, six mois à venir. Donc pardonne-moi d'avoir insisté autant sur le marketing de contenu, créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, parce que ça, c'est bien, mais ça va ralentir grandement ta croissance. Tu vas faire que du long terme. Moi, pendant des années, je faisais, je faisais que le long terme. Ouais, j'investis sur le long terme, je sais ça. Non, mais mec, tu manques d'argent. Tu n'arrives même pas à payer tes cotisations et du coup, tu déclares rien. Et du coup, tu triches. Ouais, pendant des années, je ne payais pas mes cotisations. Je trichais, je déclarais pas ce que je gagnais. Pourquoi Parce que déjà, je gagnais peu. En plus, si je devais rendre à l'état une partie, il me restait rien. Donc, ce n'est pas une invitation à faire pareil. Mais c'est surtout une invitation à, à gagner plus. Et donc, on va parler de ça. Il faut que tu vendes à fond. Et pendant longtemps, j'étais tout timide. D'ailleurs, je n'ai pas été un bon exemple sur ça. Si tu écoutes euh, tous les 198 épisodes avant, tu verras que je fais très peu de ventes. Et du coup, je t'habitue à dire « Oh, Lingen, il est bien, il fait du contenu, il gagne un peu sa vie, il n'est pas comme les autres vendeurs, C'est pas un marketeur comme les autres. » Ouais, mais en fait, Lingen, il était pauvre. Lingen, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, Lingen est passé pour un mec gentil. C'est top. Mais en fait... Euh Lingen, il était écouté par plein de gens, peut-être comme toi, qui n'aiment pas vendre, du coup, qui sont à l'aise de traîner avec quelqu'un qui n'aime pas vendre. Je peux te dire que le Lingen de 2020, c'est plus pareil. Si tu n'aimes pas entendre des trucs de vente, il va falloir te désabonner de mon podcast. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand je vends, ce n'est pas juste pour te prendre de l'argent. C'est que j'ai, par exemple, mon offre de coaching. Je ne peux pas coacher mes, mes clients gratuitement. Je ne peux pas t'offrir 13 semaines de coaching chaque semaine pendant 1h30 gratuitement. Mon temps, il est limité. Et franchement, je préfère le passer avec ma famille. Donc, je suis obligé de mettre un prix. Et ce prix-là, selon moi, il est à la hauteur de ce que je peux t'apporter. Sinon, ce n'est pas juste. Sinon, je sens que je ne suis pas aligné. Que je, suis, euh, voilà, je suis pas à l'aise ouais je veux x euros mais je vends euh, la moitié de ce prix là c'est pas juste envers moi même donc aujourd'hui j'hésite pas à mettre des gros tarifs parce que j'apporte une valeur selon moi équivalente après à toi d'en juger tu as droit de ne pas penser à la même chose donc moi aujourd'hui la vente c'est parce que je veux servir les clients est ce que ça t'aide vraiment d'écouter que des épisodes de podcast tu vas me dire oui comme moi, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcasts. Mais tant que je n'ai pas travaillé avec Cliff Ravenscraft, que j'ai suivi quelques formations de Pat Flynn, et encore Pat Flynn, je n'ai pas suivi des, des grosses formations, tant que je n'ai pas participé à un événement organisé payant de Chris Decker et que j'ai rejoint son, son mastermind, tant que je n'ai pas payé pour un coach, bah oui, il y a beaucoup d'informations, on t'apprend. Et c'est bien, il faut passer par cette phase-là. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça répond à tes ambitions Donc moi, j'ai divers programmes maintenant. En fonction de ton budget, en fonction de ton avancement. Et d'ailleurs, tu peux être débutant et avoir 0 euro. Je continue à faire des épisodes de podcast, des vidéos YouTube et mes réseaux sociaux. Par contre, ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager, je ne m'excuserai pas de vendre. Et surtout, j'espère que ça te donne un exemple, que tu dises ça paraît prétentieux, mais franchement, j'aimerais vraiment que tu te dises ça. Ça, c'est mon rêve. Que tu dises, Lingen, c'est un mec bien. Il ne fait pas ça que pour l'argent. Il a de bonnes valeurs. Et pourtant, il vend. Et ça l'aide à créer un business où il a une équipe, où il peut euh, payer ses impôts, où il peut salarier sa femme. Et il a une vie simple et il reste toujours quelqu'un de sympa. Et il apporte toujours plus de valeur. Bah Moi aussi, je veux faire ça. C'est ça que je veux Crée en toi. Je veux que tu te dises, moi aussi, je veux être quelqu'un de bien et qui gagne de l'argent et qui aide ses clients. Et du coup, Lingen il vend ben, Moi aussi, je vais vendre maintenant. Pas de manière arrogante, dégoûtante, en faisant n'importe quoi. Mais tu es un entrepreneur ou pas Parce que si la réponse est oui et que tu ne vends pas, tu pas un entrepreneur. Moi-même, ça me surprend de, de parler comme ça. Mais je pense que je n'ai pas envie de me retenir, en fait. J'ai envie de te dire ce que je pense vraiment. J'ai envie de te dire ce que je pense vraiment. J'espère que ça t'aide. Et si tu n'aimes pas, donne-moi encore une chance. Ok, attends l'épisode 200 avant de te désabonner. Euh, je t'enregistrerai cet épisode avec mon épouse. Tu verras, je suis encore un mec bien. Tu, vois, tu verras, mon épouse même encore et on a une bonne relation et on s'achète pas des trucs, tout et n'importe quoi et bref, etc. etc. Donc, vendre, c'est promouvoir souvent tes, ventes, tes, tes produits. Quand je dis souvent, c'est aussi une certaine proportionnalité. Si je passais un épisode de 30 minutes à faire 20 minutes de pitch de vente et 10 minutes de… Pur contenu entre guillemets ce serait vraiment pas agréable si quatre épisodes de podcast sur cinq je faisais que de vendre mon truc ce serait pas agréable ok donc ce que je te recommande c'est de garder un bon ratio je sais pas allez on va dire une publication sur dix sur instagram faut que tu fasses un appel à l'action pour la vente un épisode de podcast sur cinq il faut que tu pousses à ce que les gens achètent quelque chose une vidéo sur 6, tu pousses quelqu'un à acheter quelque chose. D'accord Donc, pour que tu puisses vendre souvent, il va falloir créer beaucoup de contenu. Donc, alors, avant peut-être tu faisais une vidéo par mois pendant six mois et une fois, du coup, sur les six mois, tu vendais quelque chose. Maintenant, ce que je te demande, c'est au lieu de publier une fois par mois, publie une fois par semaine. Et comme ça, tu vendras beaucoup plus souvent que quand tu publies une fois par mois. Mais... Comme tu gardes ton ratio, et ben ça va toujours apporter beaucoup de valeur. Tu me suis un petit peu Donc, augmente par exemple tes emails de vente, mais augmente aussi tes emails où tu ne vends pas. Tu vois Et aussi sur la vente, toujours vends des produits à 4 chiffres. Si tu veux vivre de ton business, je vais te dire un truc. Si tu ne vends pas des trucs à 4 chiffres, et ça peut paraître beaucoup pour toi. ok Moi, pendant longtemps, c'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment eu du mal à vendre des produits à 1 000 euros ou plus. Mais si tu veux vivre de ton business, je peux te dire un truc c'est qu'il faut que tu fasses un chiffre d'affaires de 5 000, 10 000 euros minimum. Parce que si une fois que tu enlèves tes dépenses, tes cotisations et tes impôts, si tu ne gagnes que 3 000 euros, à la fin, il ne te reste plus rien. Je te garantis, il ne reste plus rien. Du coup, si tu veux faire 10 000 euros par mois, par exemple, et que tu vends que des produits à 297 euros, il faut que tu en vendes quoi 33, il faut que tu en vendes un par jour. C'est hyper fatigant, c'est possible, mais c'est hyper fatigant. Alors que si tu vends un produit euh, à 2 000 euros, tu n'as besoin que de 5 clients. Et aussi, tu peux apporter plus de valeur à ces 5 clients que quand tu vendais des, des choses à 300 euros. Et... Euh bah aussi, euh, je t'invite à faire attention aux, aux, aux petits produits parce que euh, c'est les dangers des, des, le danger des petites ventes, c'est que ça crée de la dopamine, tu sais, l'hormone du plaisir. Bref, c'est un peu ce que j'ai retenu des cours de bio. C'est que pendant longtemps, je vendais des petits produits et le truc des petits produits, c'est que ça se vend plus facilement que les gros produits et que ça crée une addiction, une dopamine très agréable. Tu vois, tu vends un truc à 50 euros, ouais, cool, Stripe, Paypal, ouais, toute la journée, tu es hyper content, ouais, ouais, ouais. Et à la fin du mois, tu as gagné quoi Tu as gagné 4000 euros. Ce qui est bien, ok. Mais c'est pas suffisant, comme on a pu voir. Donc ça, c'est le danger de vendre des petits produits. Tu vois, il y a la satisfaction, ouais, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Mais en fait, euh, c'est pas grand-chose. Moi, par exemple, je vends le kit du créateur actuellement à 47 euros quand je fais des ventes, c'est « waouh, ouais, c'est cool, c'est cool, ouais. Mais 47 euros, je vais te dire. J'envoie mon livre, ça coûte 15 euros. OK Il me reste 32 euros. Je paye ma TVA, je paye mes cotisations, il me reste quoi 15, 20 euros. Si je commence à calculer le temps que je mets, à mettre le temps, à envoyer le truc, à ce que mon assistant gère, quand il y a des allers-retours avec certaines personnes parce que l'adresse n'est pas bonne, quand il y a un retour d'un livre, bam au final, je gagne presque pas grand-chose. Donc, il y a un danger à vendre des petits produits, pas cher. Les petits produits sont des produits d'appel pour amener autre chose. Moi, quand je te vends le kit du créateur, ce pas une finalité. Pour certaines personnes, c'est suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses pour t'aider à avancer. Mais si je vendais que des kits du créateur à 47 euros, j'aurais plus de business. Tu m'entendrais plus sur ce podcast. Ou okay je ferais un podcast et je parlerais de mes loisirs, mais je ne pourrais pas vivre de mon business. Mais pourtant, c'est addictif, c'est agréable. Sa petite dose, ah, une vente, une vente, ah, c'est cool. Mais non, ne te trompe pas. Ouh Je pensais pas que ce serait si émotionnel. <rire> euh, bah, je crois que c'est tout, hein euh, ouais, il y a un truc. Il euh, y a un cinquième point que, que j'ai partagé tout à l'heure déjà, mais je vais te le ressortir. De, du, de, du, te le ressortir en fait, c'est moi dans ma mind map, dans ma carte. Je le ressors. Bref, le cinquième point, c'est va gagner 5000 euros par mois minimum tous les mois. En dessous, c'est juste trop compliqué. Tu investis un peu, tu achètes quelques produits. Voilà, tu gagnes 5000. Il y a un mois, tu perds un client. Tu, au lieu de faire 5000, tu fais 2000 et pourtant tu as toujours tes charges et tu payes tes cotisations, tes appels à cotisations et bim, tu te retrouves dans le rouge tout de suite. 5000 euros, c'est vraiment le strict minimum. Là, j'ai coaché rapidement sur Instagram quelqu'un qui fait du e-commerce. C'est hyper dangereux l'e-commerce. Si tu te lances dans l'e-commerce, tu as intérêt à être hyper ambitieux. C'est vraiment pas le business model où tu peux juste gagner de quoi vivre. D'accord Pourquoi Parce que ce que je lui disais, c'est que si tu gagnes 5 000 euros, 10 000 euros, c'est bien. Mais avec toutes les dépenses, il ne te reste pas beaucoup. OK Donc il faut que tu ailles chercher 15 000, 20 000 euros. Mais pour chercher 15 000, 20 000 euros, il faut que tu aies un salarié. Sinon, tu auras trop de travail. Tu vas travailler 70 ans, 70 ans, 70 heures. Mais si tu as un salarié, du coup, ça augmente les prix. Donc 15, 000, 20 000 euros, ce n'est pas suffisant si tu as un salarié. Il faut que tu vises 25, 30. Mais pour, avoir, pour gagner 25, 30, il te faut un autre salarié. Et en fait. Ta marge, elle est toujours hyper faible et c'est hyper fatigant, c'est hyper fatigant. Voilà. Donc, je t'invite plutôt à vendre de la prestation de service, de la prestation intellectuelle plutôt, voilà, d'être dans le domaine de l'information, l'expertise, l'accompagnement et de gagner 5000 euros minimum par mois. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'aide et euh, bah, je réfléchis pour le numéro 200, l'épisode 200. Si je fais pas un épisode un peu, allez les choses où j'avais raison depuis le début et euh, qu'il faut continuer à faire. Parce qu'on ne va pas rester sur une note négative quand même. Okay en tout cas, voilà. Euh, ce que je t'ai dit là, j'aurais beaucoup aimé l'entendre et euh, j'espère que ça t'aide. Et si ça te bouscule un peu, je pense que c'est bon. Si ça te bouscule trop, bah, euh, voilà ce que tu veux. Mais en tout cas, si ça te bouscule un peu, euh, je suis très content. La ressource de la semaine, c'est le pass VIP du sommet virtuel solopreneur. Alors, il n'y aura pas d'épisode jusqu'à jusqu mi-février. Pourquoi Parce que je vais être full focus sur le sommet virtuel solopreneur. C'est énormément de travail, c'est hyper ambitieux. On attend 5000 personnes. Euh, donc, quand je dis on attend 5000 personnes t'as l'impression qu'on va remplir un stade, mais c'est 100 en ligne. Mais quand même, c'est 5 000 êtres humains, c'est 25 intervenants, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je mets en pause le podcast et je t'invite justement à nous rejoindre. Si tu t'es pas encore inscrit, va immédiatement sur svs2020.com ou lien en description svs2020.com, inscris-toi. En fait, quand tu t'inscris, le, le fonctionnement est le suivant. C'est que tu t'inscris pour assister au euh, aux diffusions en direct. La, durant la semaine du 10 février, toutes les, alors à 8h30, à midi, à 16h et à 19h, okay, sauf changement de dernière minute, tu auras une diffusion d'une masterclass avec un intervenant. Si, tu pourras venir à ce moment-là, écouter, regarder, chatter avec l'équipe ou regarder pendant 48 heures si tu es inscrit. Mais si ça dépasse les 48 heures, tu n'auras plus accès, au, euh, auras plus accès au, euh, au contenu. Et vu qu'il y a 25 interventions, ce que je te propose, c'est de prendre le pass VIP. Alors, le pass VIP, c'est quoi Je vais aller voir ça. Donc, une fois que tu t'inscris, en fait, tu as une invitation directe. Dès que tu t'inscris sur svs2020.com, tu vas atterrir sur une deuxième page qui va te dire que euh, bah, tu peux euh, avoir le résumé de toutes les masterclass en PDF. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas trop écouter ou tu n'as pas le temps de tout écouter, bah, tu pourras avoir les résumés, dont les résumés en français, des interventions qui auront lieu en anglais. Tu auras les replays du sommet virtuel sur 2019. Tu auras mon nouveau carnet slash livre renouvellement que je t'enverrai en version papier livré chez toi. Ça va être top, ça. ça Je t'en parlerai plus tard, mais si tu es inscrit au VIP c'est le seul moyen pour le moment de te procurer euh, ce carnet. Des sessions de coaching en groupe. Tu pourras assister à des sessions. Euh, il y en a pas mal qui vont arriver. Là, je vais en faire plus que prévu. Tu auras accès à ma formation Business Plan Express. Tu auras, attention, une session de coaching avec moi. Offerte où je vais pouvoir t'aider personnellement et de manière pertinente et euh, voilà ce sera en un à un au téléphone avec moi. Un groupe WhatsApp VIP où je vais te donner des conseils additionnels, des encouragements exclusifs. Tu auras accès à mon groupe WhatsApp où je partage des contenus que moi je consulte en anglais et okay, si tu veux te former au business et en anglais en même temps et voir ce que tu es curieux de savoir où est-ce que je me forme, bah, tu verras ça, tu pourras rejoindre ce groupe WhatsApp. Tu auras droit à une heure d'accompagnement sur ton site web avec mon assistant Mamadou et des réductions chez des partenaires. Donc, tout ça, pour te le procurer, c'est simple, tu vas sur svs2020.com, tu t'inscris et une fois inscrit, tu pourras prendre le pass VIP. Le tarif augmente tous les lundis, donc ne tarde pas. Ok Et bah, euh, je serais hyper content de te coacher en 1 à 1, en 1, à 1 et collectivement. Euh, voilà, je serais ravi, c'est tout Ça te suffit ou pas <rire> Alors, l'événement à venir, euh, donc le sommet virtuel, c'est 100% en ligne. L'événement à venir, c'est. Euh, c'est euh, la rencontre solopreneur et ça aura lieu le 8 février. Donc, le 8 février, samedi 8 février à Paris, on aura la rencontre solopreneur numéro ouais, 4 déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais donner une conférence il y aura deux tables rondes avec des experts invités, un temps de networking et facultatif le soir, on ira dîner ensemble. Et si tu veux prendre le pass VIP de la rencontre solopreneur, qui n'a rien à voir avec le pass VIP, euh, du sommet virtuel surpreneur, hein. et bien le matin il y a un atelier sur comment lancer son activité de coach. Et les quatre invités, je vais te les donner, c'est Amaury Timonier qui forme les hommes à devenir mannequin. ouais, rien que ça. Et si tu te demandes si le gars il est beau gosse, il est beau gosse, mais viens pas pour ça, hein, ok Viens pas pour ça, je sais pas. <rire> il est peut-être en couple, d'accord euh, Florian Chambolle. Euh, qui est expert S, euh, WordPress et formateur. Donc, euh, voilà, si tu es freelance, tu vas beaucoup aimer aussi sa présentation. Christine euh, Macaillon, qui est experte en marketing digital, qui est coach aussi. Et euh, Johan Techfac, euh, qui a un site de formation en ligne pour améliorer ceux qui apprennent le français. Donc, Johan Techfac de Français Authentique. Donc, j'ai invité euh, du très lourd. Donc, viens si tu peux... Samedi 8 février et je te mets le lien euh, en description ou solopreneur.fr slash LRS comme la rencontre solopreneur. Allez, quelques actus. Euh, j'ai fait un enregistrement avec Cliff. Alors, pour le sommet virtuel, en fait, j'enregistre en amont. Sinon, ce ne serait pas possible. Okay On diffuse en direct, mais c'est enregistré en amont. Et j'ai enregistré avec Cliff Ravenscraft, mon mentor. Et non seulement, il va rediffuser exceptionnellement je lui ai donné l'autorisation parce que ça, il fait ça en anglais. Euh, C'est en fait, on a enregistré ça en anglais. On a parlé de mindset, d'état d'esprit. Et donc, il va le diffuser dans son propre podcast, euh, donc fin janvier. Et euh, ça va être génial. En plus, pendant 5-10 minutes, on discute. Euh, C'est juste énorme, quoi, que je fasse partie de son podcast euh, 10 ans après avoir commencé à l'écouter. Comme quoi, tout est possible. Euh, j'ai aussi pu passer du temps avec Julien Musy, si tu, bah, tu connais, on, il est passé dans le podcast dernièrement et j'ai fait une vidéo si tu es curieux va sur ma chaîne Youtube où j'ai écrit j'ai payé 300 euros pour un petit déj et en fait c'était hyper inspirant euh, il a fait un petit déj avec 10 personnes seulement ça coûtait 300 euros et ce qui était vraiment inspirant ça m'a donné tellement tellement envie c'est que il est sorti de sa chambre d'hôtel, il est venu prendre le petit-déj, il y avait 10 personnes qui l'attendaient et en fait bah il savait même pas qui était là, il avait rien organisé son, son équipe qui avait organisé. Donc ça, c'est mon rêve, c'est mon kiff ultime. Non, peut-être pas ultime. De pouvoir euh, comme ça prendre le petit-déj et avoir 10 personnes qui ont payé et surtout de n'avoir rien à organiser, presque pas de comme faire. C'est juste hyper agréable. Donc, j'y arriverai ce jour-là, je te, je te promets, je te dirai. Donc, euh, c'était hyper inspirant. Donc, c'était un super petit déj. J'ai beaucoup appris. C'était très inspirant. Et euh, en plus, euh, bah, j'ai pu voir ce modèle que j'ai envie d'avoir moi aussi. Euh, j'ai écrit « Formation sur la vente au téléphone ». Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai écrit ça. Euh, mais j'ai acheté une formation sur comment vendre au téléphone. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je pense. Euh, donc, ça, c'est hyper important, le closing en anglais. Euh, donc, ça, en toute transparence, hein, je n'ai pas été très formé à ça. Et moi, j'aime bien que les gens décident, les clients, ils décident, « Ouais, si tu ne veux pas travailler avec moi, ne travaille pas. » Mais en fait, c'est pédagogique et c'est aider le client parfois d'insister, mais pas en mode lourd et euh, mettre la pression comme, pu, euh, comme on a pu essayer de le faire avec moi. Mais… En poussant un peu la réflexion chez ton prospect. C'est hyper important. Les gens, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tu es comme un médecin. Tu leur dis, voilà, prends ce, ce médicament, c'est amer et ton patient, il ne veut pas en fait. Bah, parfois, il faut insister un petit peu parce que c'est pour son bien. Mais bien sûr, il faut le faire de manière éthique et avoir les bonnes intentions. D'accord Donc, je vais me former sur ça d'autant plus et il faut que je forme mon équipe sur ça aussi. Oh, voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode de podcast et euh, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein svs2020.com et on se retrouve mi-février parce que d'ici là, tout mon focus c'est dans ce sommet virtuel. Il y a un groupe Facebook, viens et tous les jours presque, il y a du contenu nouveau donc il faut absolument que tu profites de ça. Allez, ciao Prends soin de toi et on se retrouve au sommet.